Messieurs, dames, bonjour Aujourd'hui, dans cet épisode de 507 heures, on rejoue après 9 annulations. Et aujourd'hui, on fait une matinée. Et là, je sais, tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est qu'une matinée Et là, je te dis, calme-toi D'accord D'abord, générique Et aujourd'hui, messieurs-dames, on joue avec l'affaire Capucine. Regardez les copains qui sont là. Alors, normalement, ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu qu'il manque quelqu'un. Il manque Camille, au violoncelle. Voilà. Qui va arriver tout à l'heure parce qu'elle jouait euh, ce matin. Enfin bref. Emploi du temps de ministre. Camille Guérard. Salut c'est le Franck du montage et en préparant cet épisode je me suis rendu compte que du coup j'avais oublié de préciser ce que c'était une matinée Donc je vous le dis maintenant une matinée en spectacle c'est quand on joue en début d'après-midi plutôt que le soir Et peut-être que là vous vous demandez mais du coup si on joue en début d'après-midi pourquoi on appelle ça une matinée Au début j'étais parti pour vous expliquer mais en fait c'est tellement intéressant les raisons historiques de ça que je pense que je vais en faire un épisode dédié en digression musicale Voilà fin de la parenthèse retour à l'épisode tous ces décors que vous voyez habituellement monter sur la scène, il faut bien les, les monter. Donc là, vous avez une première méduse ici, une deuxième là-bas, et on va en mettre une troisième ici. Et il faut monter sur le pont. encore plus haut en fait. Non, non, c'est vrai qu'en pensant là. Euh... Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais. Ok. Vous en avez hein non Non, mais on avait de la drisse. là. j'ai de la drisse. Alors messieurs, dames, je vous ai emmené en régie un endroit que vous connaissez très peu. C'est un peu le principe de cette chaîne, montrer les coulisses de l'intermittence du spectacle. La régie, c'est là que tout se passe. C'est là qu'on règle les lumières, avec une console lumière ici. Et c'est là qu'on règle le son, avec la console son ici. Donc pour ceux qui se demandent comment c'est possible d'avoir euh, du son sur la scène qui arrive en, en régie, vous voyez les câbles qui sont là sont exactement reliés par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un multipère. À des câbles qui sont sur scène c'est à dire que quand moi je vais brancher mon clavier là bas sur scène je vais le brancher à un endroit qui est relié à cette console et du coup fred via cette console peut piloter le son de mon clavier avec cette console c'est bon tu as compris et ben là tu as exactement le même délire avec la lumière voilà tous les projecteurs qu'on est en train de régler là bas sont reliés à cette console là pour ça qu'en régie vous avez souvent deux personnes une personne qui règle les lumières. Et une personne qui règle le son. Voilà, je vous présente Fred. C'est lui qui va nous faire le son aujourd'hui. Là, c'est pas l'idéal. En vrai, pour vous expliquer un petit peu, parce que... Je pense que tu me contrediras pas, Fred, on n'aime ah, oui. pas trop être dans une cage non, comme ça pas. quand on fait le son, parce qu'il y a des, des fenêtres et ça coupe un peu du son, ça iso... donc c'est compliqué pour Fred de, de, de, de s'imaginer quels sons ont les gens dans la salle. Donc euh, il va, je pense, devoir faire quelques allers-retours dans la salle pour vérifier que ce qu'il entend dans la cabine, c'est bien la même chose que ce qu'il y a dans la salle. Mais enfin voilà, vous avez un peu les coulisses de comment ça se passe en régie. Et nous allons rencontrer le groupe La Fête Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on va faire, on va faire un, rapide, un rapide tour de table pour vous présenter. Voilà. LM... Ah, toi, tu veux pas être à l'écran? LM... Okay. On a Samuel, mais on le montre pas, mais qui nous fait un travail formidable à la caméra. Voilà, la... Samuel il est là. Et donc, euh, je suis un peu ridicule parce que du coup, j'ai juste une toute petite caméra pour ceux qui sont venus me voir en live. Vous avez vu, j'ai une Osmo Pocket. Je, si vous savez pas ce que c'est, je le mets là en incrustation. Et lui, il a une caméra, mais de télé, un truc monstrueux. Donc, je suis un peu ridicule avec ma petite ouais, caméra. Mais vous, vous faites du 4K, hein, c'est énorme. Ouais, moi, je Samuel, tu fais du 4K? <rire> il, dit non. il dit que non. <rire> bon voilà, euh, c'était pour vous montrer que des fois on a des trucs et ce qui est intéressant c'est que là on joue dans... Quelle heure il est il... Euh, il est 14h47, vous jouez dans 13 minutes. Et on joue dans 13 minutes, tu vois, c'est ça aussi, la réactivité des fois, il faut, il faut être, être dynamique et puis se dire on joue dans 13 minutes, ok on a une interview et là maintenant, bah, du coup je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me préparer. <rire> Non pas